Good morning. Aleiheden. Nous étudions aujourd'hui ma Tanit Bergdalet Mishnat Shabbat Shechal tishabéav Tishabeav Liyot Betocha. Assumé mele sapeur Melchabes. Me Ou vachimishim mutarim mi pnei kvod ha-shabbat. Ere Tishabeav, lo yochal adam mishnetav shirin, lo yochal basar, lo Rabbi, Rabban Shimon ben Gamliel, il l'ont Rabbi Yuda, il est obligé de quitter On a évoqué dans la mishnah précédente les lois de tishabéav. Surtout, pas des lois de Tisha on a évoqué d'abord les cinq événements de, du 17 Amos et les cinq événements de Tisha Et du coup, on va apprendre dans notre Mishnah les alachot de Tishabéav qui sont dans notre Gemara, en fait. Ça se trouve ici dans tous les détails, dans la en parallèle avec la Mishnah. Et la Mishnah nous enseigne Shabbat shechal Betokha, Liot Betokha, Shabbat, c'est-à-dire la semaine, la semaine s'appelle un Shabbat aussi, la semaine dont le Tisha va tomber dedans. Eh bien, Assur mais les ou mais les Chabès. Durant cette semaine-là, on n'aura pas le droit de se couper les cheveux, ni de laver le linge. Il faut savoir, d'abord, dans les Khotishababab, entre ce qui est imposé par la Gemara et la Mishnah, et, du coup, et les Minagim, et les Minagim pour les Sfaradim, et encore plus les Minagim pour les Ashkenaz, il faut bien différencier. Qu'est-ce qui est imposé, Meikaradim, et qu'est-ce qui est à cause des usages. D'accord La Mishnah, on s'intéresse à la Takana initiale. Celui qui fait moins que ça, celui qui transgresse franchement. À part ça, bien sûr que chacun a le devoir de garder aussi tous les minagim. En l'occurrence, d'abord on va s'intéresser avec l'interdit de se couper les cheveux et de laver le linge, que les Ashkenazes ont, le ont le minag, de le faire depuis le Tisha Béav, depuis la Rosh Hodesh les Sfaradim, non, les Spharadim, on, on, on les a de le faire uniquement durant la semaine Shavua Shekhalbo Tisha Béav, durant la semaine de Tisha Eh bien, la semaine uniquement, ça veut dire si Jabbav, ça va tomber un mercredi, et eh bien, tu auras le Rishon, Jenish Liji et Révi, donc on n'aura pas le droit de se couper les cheveux ni de laver le linge. Mais depuis la, la semaine d'avant Shabbat, on a le droit de le faire, selon la loi stricte. D'accord Au Baha maintenant, la Mishan m'a dit, on s'intéresse pour le moment à deux interdits, se couper les cheveux et laver le linge, les les Ashkenaz, parce que ça a aussi une différence. Les Ashkenaz, ils ont minag depuis, pendant les trois semaines, parce que les Saradim, ils ont minag depuis Roche-Trodèche, Hav. Mais ça aussi, c'est un minag. C'est un minac parce que sur le c'est que la semaine durant Tisha Ok Uba mutarin Mutarin, Shabbat. Et le. Maintenant, si durant la semaine de Tisha il va y avoir un jeudi, et eh bien on a le droit de se couper les cheveux en l'honneur de Shabbat. Quelque chose de tout nouveau. D'abord, ça n'existe pas dans notre configuration. Pour notre, initialement, la me dit tu sais, si Tisha va tomber en fait un vendredi, c'est la seule option possible, ça va tomber un vendredi. Donc le jeudi, veille de Tisha c'est vrai, il y a Tisha B'Av devant nous, maintenant, pour le, jeudi, pour le vendredi. Mais il y a aussi Shabbat juste après. Et Shabbat, on ne va pas rentrer avec une tête de prisonnier, ou je ne sais pas quoi, de, avec une barbe et, et, enfin, et des cheveux. Il faut se préparer pour Shabbat aussi. Donc on a le droit de, le jeudi uniquement, durant, disons pendant toute la semaine, le Rishon Tshinich Lichy il faudra s'abstenir de laver le linge et de couper les cheveux, va arriver le jeudi, en l'honneur de Shabbat, on va se laver les, les vêtements de Shabbat. Et... Et de de se couper le cheveu aussi sera permis. D'accord Ça c'est ce qui écrit dans la Mishnah. Maintenant, dans notre configuration, ça n'existe pas. Parce que ça c'était qu'à l'époque où on fixait le roche rodèche selon le témoignage des témoins qui avaient vu la nouvelle lune. Alors on pouvait se retrouver dans une situation. Mais notre époque, le calendrier a été établi de manière à ce que le Tijab ne tombe jamais un vendredi. D'accord donc, mutarin, mutarin, vod, Shabbat, le, le, le, le, le jeudi, on a le droit de se couper de se les cheveux en honneur de Shabbat. Et lo Adam, Shnet lo Velo Là, on va parler de la Souda Mavseket. La veille de Tishabav, durant l'après-midi, le dernier repas qui précède le jeûne, il y a une mitzvah de faire la Souda Mavseket, ce qu'on appelle. eh bien, durant ce repas-là, on n'aura pas le droit de manger deux Tavshilin, deux plats cuits, deux plats crus, on a le droit d'en manger. Si tu veux manger. Une pomme, une carotte, une... ce que tu veux, tu as le droit, c'est cru. Mais ce qui est cuit, tu dois diminuer, tu dois faire un repas pauvre, en, en qualité, quoi, sans.. Sans... Sans... Comment dire sans beaucoup de choix et tout ça. Un seul plat, tu choisis ce que tu veux, tu fais un tafchil. Ok? Euh... Donc une... un homme ne mangera pas deux plats, mais un seul plat. Le basa et durant ce plat-là, il aura droit de manger de la viande. « Il ne boira pas de vin », c'est-à-dire tout le minag qu'on a, de, de nous, de le la viande depuis, depuis Roche-Codeche-Av, c'est qu'un minag. Et même pendant la semaine de tisha pair, on a le droit, selon la loi strict, on a est, on est imposé dessus nos minagim, mais selon les, les décrets initiaux, eh bien, on avait le droit de manger même la viande et de boire du vin pendant la semaine de tisha à une seule exception, c'était pendant la Saouda Mav-Seket. « Il ne boira pas de vin ».« Raban Shimon ben Gamliel Omer » Selon Abanjiman et encore plus mécan, il nous dit juste yéchané. Donc tu dois juste changer, c'est-à-dire, tu avais l'habitude de manger euh, trois plats, tu manges que deux Deux plats, tu manges un. Mais, euh, d'accord mais, mais, par contre, aussi de la même chose aussi, même boire du vin, il n'a pas de problème parce que je dire, Tu vin. avais l'habitude de boire deux, vins, deux verres de vin pendant le repas, tu, pourras, tu devras diminuer et boire qu'un seul. Tu buvais un seul, tu te supprimeras complètement. D'accord Donc selon lui, on a le même le droit de manger pendant un seul dans la il faut juste marquer que c'est une souda un peu différente. Mais sans des lois trop strictes. Selon Badjiman Yel, la lacha n'est bien sûr pas établie comme en Badjiman Donc Non, on arrête de boire le vin et de manger, de le... manger de la viande depuis Rosh Rabbi Yuda Mechayev Bekhiat Là, on a l'autre extrême. Rabbi Yuda qui impose de faire Kfiat Amita. Kfiat Amita, c'est quelque chose qui est plus à notre époque. C'est pendant les lois de Avelout, lorsqu'on est en endeuillé, Shalon, d'Arte et Shalom. Eh bien, il y a une mitzvah de. Il y a un usage à l'époque de retourner les lits qui s'annule complètement à notre époque. Tout ça vous explique à notre fois qu'on ne fait plus cette kyatamita, c'est retourner les lits, les mettre par terre, c'est une manière de dire que nous aussi on est tous. De là provient probablement le fait qu que l'endeuillé le, s'assoit par terre, justement, sans souvenir un petit peu à cette kviatamita. Et donc, Rabiuda Mechayev Rabbi Rabbiuda impose donc de Kyatamita, de retourner le lit comme l'usage des endeuillés. Et sur ça, Velo Dulo Chachamim, Chachamim ne n'ont pas. Reconnus ne l'ont pas, pas reconnu cette alakha là ils, ils discutent, ils pensent qu'on n'a pas d'obligation d'adopter de, de, ce minag de deuil. D'accord En l'occurrence, malgré tout, l'usage, il est, je pense que chez tout le monde, on mange la soda mafseket, assis par terre comme des endeuillés. Par on a, oui, gardé quand même le minag, un petit peu de rabiuda, au moins pour, durant la soda mafseket. Et même si la n'est pas établie comme lui. Ouais, d'accord. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée de Tzlakha Koltou, de